Nous étions allongés l'un contre l'autre, les jambes entremêlées, les mains enlacées comme pour se rassurer, se dire « c'est bon, t'es belle et bien là, auprès de moi ». Il n'y avait aucun bruit, la maison était calme. Nous étions allongés sur son lit, le regard fixe, mais pensant. J'ai soudain eu une petite prise de conscience, mais une impression étrange. Nos données, nos données étaient quasiment collées et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de me reculer. Me reculer pour mieux l'observer, le comprendre, l'apprivoiser du regard. Cette prise de recul immédiate a d'abord été marquée par une, par une mise au point visuel. Chaque parcelle de son, de son être s'était brouillée une fois près de lui. Le recul m'a permis de retrouver une certaine netteté en, en dépit de ma, de ma myopie. Ensuite, cela s'est traduit par un immense sentiment d'apaisement, un véritable lâcher-prise, une montée d'oxygène abondante. Nous étions à manger, mais ce jour-là, j'ai vu plus loin que cela. J'ai compris la position, cette place qu'il occupe désormais en moi. J'ai même redécouvert sa bouche, ses yeux, son nez et ses joues. Toutes ces choses que j'effleure pourtant souvent de, du doigt. J'ai fait le choix d'aborder son corps sous un nouvel angle. Et ma foi, je suis plutôt heureuse de voir qu'il me plaît sous toutes ses formes, toutes ses courbes. J'ai encore envie de le découvrir puisqu'il me sera toujours un peu étranger. Un inconnu connu, écouté, mais jamais complètement compris. Bah, je comprends assez ce texte. Je comprends le fait de, à un moment dans une relation, quand on aime vraiment énormément la personne, c'est comme si on la redécouvrait sous chaque angle. Comme si on commencer à... à aimer tous ses défauts, à... que même ses défauts, ça la rend encore meilleure, que ça nous donne encore, en... encore plus envie de l'aimer chaque jour, que chaque jour, on a envie de la regarder pendant des heures et des heures, sans jamais se lasser, sans jamais vouloir partir et le lâcher. Mon copain, ça fait, dans un mois pile, ça fait deux ans, donc c'est vraiment mon premier véritable amour, et c'est pour ça que je comprends vraiment beaucoup ce texte. J'ai eu une première fois très... Très douce, enfin très amoureuse. J'en garde un euh, très très bon souvenir. Grâce à lui, il m'a vraiment aidée, il m'a vraiment soutenue. Il n'a jamais voulu me dire, enfin on le fait parce que, parce que tout le monde le fait. Il m'a vraiment dit, tu le fais quand tu es prête. Je te pousserai jamais, je, je serai toujours là pour toi. C'est un de mes piliers dans la vie. Il m'a aidée pour beaucoup de choses qui ont été assez difficiles. Et non, je ne me verrais vraiment pas sans lui. Et à un moment, bah, juste avant de le rencontrer, n'y croyais plus trop, il m'a fait vraiment découvrir, pas le prince charmant, mais véritable amour, même très jeune.